Euh, mais euh, pour l'édition, euh, on est plus tranquille, on est chez nous. Ça fait 22 ans que je télétravaille, euh, donc le confinement, euh, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Euh, et euh, au niveau des contraintes, à part raconter à peu près ce qu'il y a dans la VO et l'écrire euh, bien en français pour les lecteurs, euh, ce sont mes seules contraintes. Je n'ai pas de risque de déclencher une crise diplomatique. <rire> je peux passer une heure sur une phrase euh, en faisant, cherchant tous les mots dans le dictionnaire. Voilà, personne ne le saura, mais j'aurais pas honte. Voilà, je n'avais pas un mot. Bah voilà, ça m'arrive euh, tous les tous les jours. Euh, et, euh, et voilà, donc de ce côté-là, c'est plutôt confortable. Euh, donc, euh, comme l'a dit Jeanne, ça fait euh, depuis. J'ai commencé en 2000, voilà, avec le avec un an avant le nouveau millénaire. Euh, alors, en France, vous avez la chance. Pour ceux euh, qui sont intéressés par le métier de traducteur, alors, j'ai mis l'édition, c'est plus large que littéraire. Avant, on disait traducteur, traductrice littéraire. Ça a un côté un petit peu euh, élitiste, on va dire. Alors, on peut appeler ça encore traducteur littéraire en faisant des textes très pointus, très écrits, mais dans l'édition, il n'y a peu que littéraire. Il y a aussi euh, le pragmatique. Et de plus en plus aujourd'hui, ce qui marche beaucoup sont les biographies, autobiographies, donc des textes qui ne sont, qui sont pas de la fiction. En fait. euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce, ce terme-là. En France, on a la chance de pouvoir vivre de ce métier et d'en vivre à peu près correctement. Contrairement à la grande majorité des pays occidentaux et même européens où c'est à peu près calamiteux partout, à part peut-être en Allemagne. Et euh, en France, on a un statut vraiment privilégié de ce côté-là. On est un des pays qui traduisons le, le plus. On a un volume de, de traduction de toutes les langues, de toutes les littératures. Euh, et c'est une tradition qui est ancienne. Donc on a un niveau en plus d'exigence, et de connaissance des trucs de la traduction, même chez les éditeurs, qui est vraiment de, de haut, haut niveau. Euh, et donc, comme je disais, on peut en vivre. Il y a assez de travail. Alors moi, je traduis de l'anglais. Donc, évidemment, euh, là aussi, c'est la langue qui est la plus représentée. C'est aussi là qu'il y a plus de concurrence. Euh, après, on traduit de plus en plus des langues qui viennent d'ailleurs. Il y a eu, euh, il y a quelques années, la, la, la mode, entre guillemets, de, des langues scandinaves avec les polars, euh, polars nordiques. Euh, Aujourd'hui, ça se tourne vers l'Asie, avec le manga notamment, pour la BD, etc. Et puis voilà, ça peut être par mode, par cycle, euh, euh, au, au gré des, des envies des, des lecteurs, on, on va dire. Euh, donc voilà, on peut en vivre. Alors j'ai un statut, moi, d'indépendant. Euh, on peut dire freelance, mais bon, je suis censé parler français. <rire> euh, indépendant, c'est-à-dire que dans l'édition, on n'a pas de salariat. Ça n'existe pas. Vous pouvez être salarié en traduction technique. Je ne connais pas exactement comment ça marche. Pour ma part, c'est indépendant. Ça veut dire que je signe un contrat pour une œuvre, pour un bouquin, et ça se renouvelle ensuite pour l'œuvre suivante selon la demande et les propositions des, des éditeurs. On n'est pas attaché à un éditeur. Le hasard peut faire qu'on travaille avec pour un seul éditeur, mais ce n'est pas recommandé. Euh, si on veut pouvoir vivre de la traduction, euh, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et notamment plusieurs éditeurs qui vous sollicitent pour faire un roulement. Le secret dans le, la traduction, c'est d'avoir un roulement et de travailler en continu, d'avoir toujours un ou deux contrats d'avance. Le temps de voir venir, on a la chance d'avoir des contrats qui sont relativement longs, contrairement à la traduction technique, donc ça peut être des missions d'un jour, deux jours. Pour les, les, les freelances du Parlement, j'imagine que c'est des missions beaucoup plus courtes. Alors, bien sûr, il y en a plus. Euh, moi, pour un bouquin, je vais passer entre deux et trois, quatre mois. Mais évidemment, ça dépend de la taille du bouquin. Euh, et euh, je viendrai après vous parler des, des conditions. Le statut euh, juridique et, et puis euh, par rapport au, au, aux impôts, etc. on pourra aborder ça plus tard. Euh, donc on travaille pour plusieurs éditeurs, euh, je vous ferai un petit résumé tout à l'heure dans la deuxième partie. En ce moment je travaille essentiellement en jeunesse en venant du polar, j'ai changé un petit peu d'univers, euh, mais euh, voilà on peut passer d'un thriller israélien à, avec une course contre la montre euh, euh, avec deux, deux agents du, du Mossad et, et finir ce bouquin et passer euh, à ça un compte de Noël revisité euh, pour, les, pour les enfants de 10 ans. Voilà, il faut, faut être un, un petit peu schizo. Alors, si je suis euh, indépendant on, en France, je vous disais, on a le, la chance d'en vivre, c'est parce qu'on nous a donné, il y a quelques années, le statut d'auteur. Euh, mon œuvre, ma traduction, même si ce n'est pas moi qui crée l'œuvre première, ma traduction... Et, euh, c est, est considérée comme une œuvre à part entière. Euh, donc elle m'appartient et, et je la cède par contrat à l'éditeur pour le temps de l'exploitation du bouquin. Voilà. Euh, et euh, c'est ce qu'on appelle des revenus patrimoniaux. Ça veut dire que patrimoniaux, euh, vous pouvez cumuler des droits d'auteur avec un, un salaire par exemple. Tout le monde n'a pas la chance euh, de traduire assez pour vivre de la traduction, tout simplement parce que la demande n'est pas assez, assez importante pour les langues. Alors, on n'appelle pas ça euh, les petites langues, on appelle ça les langues rares. Si vous traduisez de l'hébreu ou du finnois, euh, euh, par exemple, euh, vous pouvez euh, avoir besoin d'un poste salarié à côté, à mi-temps, de, de prof ou de, de ce que vous voulez. Et euh, vous pouvez, autant que vous voulez, euh, traduire à côté et avoir des revenus euh, patrimoniaux donc des droits d'auteur. Euh, je vais euh, vous parler un petit peu, euh, je, alors, on va commencer par les sous, comme ça on, on évacue, hein, et puis après je vous raconterai ma vie, mes journées, <rire> Mais, parce qu'on m'a demandé à, de parler à peu près comment ça se passait euh, pour les contrats, puisque ce n'est pas un, un, un salaire. Donc pour un contrat, euh, euh, le mode de rémunération, anciennement, euh, c'était comme les journalistes ou les auteurs, c'est ce qu'on appelait le feuillet de 1500 signes. Euh, euh, qui était un terme euh, un petit peu, euh, qui induisait en erreur. C'était 25 lignes de 60 caractères avec double interligne. C'était voilà. l'étalon et euh, quel que soit le, le taux de remplissage, on va dire, la, la densité du texte. Si vous aviez un, une description euh, à, la, à la Zola ou à la, à la Balzac, très dense, sans, sans, presque sans respiration, ou une page de dialogue avec deux mots par ligne, c'était payé pareil. C'est l'ancien, voilà, les éditeurs et les auteurs s'étaient mis d'accord là-dessus et il y avait un tarif, ça faisait un équilibre, on va dire, entre des pages très denses. Bon, aujourd'hui, on a aussi euh, avancé grâce à la technique, même si ça ne va pas forcément très vite, mais maintenant, c'est la tranche de 1500 signes avec le comptage informatique. Euh, donc on fait une bête, bête division du, du taux de, de signes du bouquin. Euh, le tarif pour cette tranche de 1500 signes, 1500 signes de langue cible, langue d'arrivée, hein, français pour euh, nous. Parce qu'en français, vous allez voir que euh, par rapport à l'anglais, on, on écrit plus long. Un petit peu. L'anglais est plus, plus concis. Pour les étudiants d'anglais ici, vous allez voir. Pour l'allemand, c'est l'inverse, par exemple. Ça réduit un petit peu. Les Allemands ont des mots à rallonge. Ça, ça dépend des langues. Donc, le, le, le tarif pour cette tranche de 1500 signes, il va dépendre de plusieurs paramètres. C'est déjà la combinaison des langues. En anglais, on est un peu au ras des pâquerettes parce que c'est le, le plus répandu. Mais ce qui compense, c'est qu'on a plus de travail. Euh, pour l'hébreu, l'allemand, l'italien, tout ce que vous voulez, les autres langues dites euh, plus rares, euh, ça va être un petit peu plus élevé. Euh, je reprends aussi ce qu'on a dit euh, plus tard, nous aussi on ne traduit que dans nos, vers notre langue maternelle. C'est important, puisqu'on s'adresse à un électorat français, donc euh, il faut maîtriser assez la la langue de départ, la langue source, bien sûr, pour comprendre et pas raconter n'importe quoi, mais l'important, c'est le, le détail et la finesse de la langue du, du français. Euh, ce tarif dépend aussi de la difficulté du texte, de la maison d'édition, comme les, chaque, chaque entreprise, tous, tous, toutes n'appliquent pas les mêmes tarifs, et puis, sinon, il y a aussi une question d'urgence, selon le délai qu'on va vous demander. Si vous avez 200 pages à traduire en 6 mois, ce n'est pas le même boulot que 800 pages en 2 mois. C'est simple. Vous pouvez, si, vous, si ce contrat exige de vous que vous fassiez des journées de 12 heures plutôt que 6 heures et que vous travaillez aussi les week-ends, vous êtes en droit de demander plus cher. Ça peut aussi euh, euh, dépendre de la notoriété du traducteur. Bon, ça reste relatif, mais on a quelques stars de la traduction. On ne fait pas partie. Pas encore. J'attends mon œuvre. Et euh, l'ancienneté aussi de la collaboration avec, euh, avec, les, avec la maison d'édition. Quand vous entrez dans une maison d'édition, c'est comme dans n'importe quelle boîte. On, on vous propose un tarif, vous négociez ou pas. En général, c'est assez près du tarif plancher et au bout de 10 ans, ou, enfin, ou même avant, euh, on peut vous proposer vous pouvez demander aussi une augmentation du tarif au, euh, au, au feuillet. Pour l'anglais, il y a une fourchette, c'est un tarif correct, euh, ça va être entre 17 et 25 euros pour la tranche de 1500 signes, qu'on peut réévaluer de 10 ou 15 maintenant qu'on a le, le contingent informatique euh, quand c'était au feuillet, si on rendait 500 feuillets, c'était 500 fois, on va dire, 20, 20, 20 euros pour compter la moyenne. Aujourd'hui, euh, comme je vous disais, ça comptait aussi les pages presque vides parfois de fin de chapitre. Bon, euh, donc aujourd'hui, euh, avec le, le comptage informatique, on n'a plus euh, ces pages vides et ces, ces dialogues, des caractères, s'il y a 5 caractères sur une ligne, on a beaucoup de 5 caractères. Donc comme on y a perdu, on a négocié, euh, les associations de traducteurs et d'auteurs ont négocié une révélation de entre 10 et 15%. Voilà, par rapport au nombre de feuillets qu'on qu va rendre. Alors, un exemple euh, concret, si on rend un roman, comme ça, par exemple, euh, qui va faire ses 400-500 pages. Euh, 400 pages, ça va me faire 500 tranches de 1500 signes. Vous multipliez euh, par le tarif au feuillet, euh, on va dire 20-21 euros, vous êtes à euh, 10 000 et quelques pour un boulot de, de quelques mois. Plus vous traduisez vite, et plus vous avez euh, à la fin. Alors, ce tarif-là, euh, ça peut paraître beaucoup, mais bien sûr, dessus, on est taxé. Euh, c'est du brut ça c'est du brut euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques euh, euh, comment dire de, de fiscalité etc mais euh, vous êtes taxé bah, voilà, les charges patronales elles sont, elles sont de notre poche c'est pas, pas l'éditeur qui, qui les paye donc on a 10-20% plus ensuite une complémentaire retraite car oui les traducteurs peuvent prétendre une retraite mais on peut aussi traduire jusqu'à la mort, ça c'est vu, c'est à, à nos devoirs, on fait comme on veut. Euh, du coup je me suis perdu tout ça. Euh, voilà, oui, euh, les, les frais, donc la, la complémentaire retraite. Alors, euh, je vais clore ce, cette petite euh, partie rémunération. Les droits d'auteur, vous allez me dire « mais oui, mais les droits d'auteur, il y a peut-être des royalties. » Eh bien, théoriquement, virtuellement, c'est possible. Dans la réalité, un peu moins. Parce que, admettons, j'ai touché 10 000 euros pour un bouquin. Euh, j'ai droit à 1% sur le prix de vente. 19,90 euros. Je gagne, je suis nul en maths. 10 centimes, 20 centimes par bouquin. Il faut que 20 centimes fois X exemplaires vendus rembourse les 10 000 euros. Alors, pour les fort en maths, il faut une centaine de milliers d'exemplaires. Euh, un bouquin, on est content quand il sont dans 5 000. Donc, donc les droits d'auteur, euh, à part Harry Potter et Stephen King, euh, il n'y en a pas beaucoup qui en touchent. Mais Harry Potter, euh, lui, bien sûr, Harry Potter, il, est... il a une rente, il est bien. Voilà. Donc, euh, bon, on peut toujours espérer avoir un titre comme ça, mais il ne faut pas trop compter dessus. Il vaut mieux travailler régulièrement et puis de temps en temps avoir une petite, une petite bricole qui tombe par-ci par-là, ça fait plaisir, mais euh, bon. Les coups littéraires comme Harry Potter ou les, les vampires, je ne sais plus les noms, tout ça, qui, qui se vendent par, par brouette, euh, ça arrive rarement. Alors, le temps de la traduction pour un bouquin, on va passer maintenant. Euh, à mon quotidien, je suis à combien pour le temps là Je suis à 25 minutes déjà non. Bon, j'en ai encore pour une petite heure. Alors, le temps de traduction pour un bouquin, évidemment, vous allez voir que c'est pas pareil pour un thriller comme ça, relativement dense, que pour un bouquin jeunesse un petit peu plus espacé, euh, que pour une BD. Donc, l'éditeur... C'est l'éditeur qui me sollicite. Hein. On peut proposer une traduction, un texte à un éditeur, mais c'est rare. On peut le faire. Mais en général, une fois qu'on est dans le circuit, c'est l'éditeur avec qui vous êtes en lien, ou les éditeurs qui vous appellent pour dire, voilà, on a ça comme texte à traduire pour dans tant de temps, est-ce que, est que ça te dit Alors en général, la politique maison, moi, c'est de dire non à rien. <rire> on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Parfois, ce n'est pas possible. On a déjà le planning qui est, qui est bouclé. On ne peut pas, physiquement, humainement, on ne peut pas recaler un bouquin de 300 pages à faire en deux mois. Et donc, ben là, on fait travailler les copains. Il faut avoir un réseau. En espérant qu'ils vous rendront l'ascenseur. On verra Alors, cet éditeur, on va dire Bayard, puisque c'est pour eux que je bosse surtout concernant Bayard Jeunesse, il me propose la traduction. Alors, avec eux, ça fait parce que 10 ans que je travaille donc le tarif c'est je ne discute pas voilà on se met d'accord en revanche sur la date de remise l'éditeur essaye de s'y prendre assez à l'avance pour que vous ayez un délai confortable parce que la traduction alors c'est un peu moins physique que l'interprétariat au bout d'un minute vous êtes rincé mais la journée de, de traduction c'est pas 8 heures non plus vous pouvez le faire mais à la fin, euh, peut-être comme une pastèque. Euh, parce que euh, bah, c'est un, un job où vous y êtes ou vous n'y êtes pas. C'est n'est pas euh, j'écris un mail, je vais boire un café. Et, et, bon, Quand vous traduisez, vous traduisez. Quoi. Donc c'est dans 6 heures, c'est déjà pas mal dans la journée. Euh, alors, ensuite, comment ça se passe Là, on va passer dans le, dans le, le, le concret. On signe le, le, le contrat. Comme je vous ai dit, c'est pas un salariat. Et à ce moment-là, il euh, y a plusieurs options pour, être, euh, pour pour la paye, euh, on, on divise en deux ou en trois. Avec Bayard c'est en deux, donc j'ai une moitié quand je signe le contrat parce que si le bouquin vous prend trois mois, admettons que c'est votre premier contrat, vous n'allez pas bosser trois ou quatre mois sans rien toucher. Donc on vous verse la moitié ou un tiers euh, du montant estimé voilà, de la traduction. Une fois que vous avez ce, ce premier versement, vous attaquez la traduction puisque vous vous dites, c'est bon, l'éditeur m'a payé, maintenant je peux commencer. Si vous êtes en confiance, vous pouvez commencer tout de suite. Euh, comment je fais à partir de ce moment-là euh, Parce que 4 mois, ça peut paraître assez vague pour traduire un bouquin, ou 2 mois, ou 3 mois, et il faut s'imposer un un rythme par jour, un, moi j'ai un, un quota. Alors avant, euh, les anciens, ils me parlaient de, de feuillets, mais le feuillet c'est aléatoire. Alors moi je préfère diviser le, le nombre de pages de VO, comme ça j'ai pas de surprise. Et si je tombe sur un bonus, sur un, une fin de chapitre à la fin, ben, ça me fait une page de moins à traduire dans la journée, je suis content, mais mon quota il est, il est respecté. Alors euh, je calcule le nombre de jours que j'ai, je m'enlève une marge pour si des fois je ne sais pas ce qui se passe, j'attrape le Covid ou autre, euh, au hasard, euh, et euh, ben, je divise par le nombre de pages et ça me fait le nombre de pages que, que je dois traduire par jour, et ça il faut s'y tenir au maximum. Si vous prenez de l'avance, c'est bien, si vous prenez du retard, il faut, il faut s'arranger pour rattraper. Parce que l'éditeur, euh, bien sûr, vous devez rendre la traduction la meilleure possible, mais l'éditeur il préférera toujours que vous soyez allé un petit peu vite qui pour corriger les trucs derrière parce qu'il y a du monde qui passe derrière, je vais vous en parler. Plutôt qu'une traduction super fignolée, mais deux mois en retard. Ça, l'éditeur, il n'aime pas. C'est pas possible. Donc il faut faire le mieux possible dans les temps. C'est vraiment la contrainte du, de, de, de ce, de, de ce métier-là. Euh, la première étape d'une traduction d'un bouquin, comment ça se passe euh, On prend le bouquin, qu'on a lu ou pas avant, ça c'est chaque traducteur qui, qui a sa c'est d'habitude, euh, on prend l'anglais et puis on avance dans les pages dans la journée, ce qu'on appelle le premier jet, euh, le premier jet, on défriche la langue, ça peut être plus ou moins compliqué selon le, le texte écrit, là on résout les problèmes de langue, les, les, comment dire, le, le style bien sûr, il faut se poser des questions sur le style puisque tous les, les auteurs n'écrivent pas de la même façon, euh, vous avez les recherches documentaires, les références culturelles, euh, techniques. Alors, c'est comme euh, Kim et, euh, et Agnès. Euh, il faut être curieux. Et on est euh, étudiant toute notre vie. Voilà. C'est pour ça que j'ai un d'étudiants d'étudiant d'ailleurs. Euh, Je n'ai jamais cessé d'être étudiant. Euh, et s'il vous reste des petits problèmes à résoudre, il y a l'option de contacter l'auteur. Ça, c'est sympa. Ça fait partie des petits plus du, du métier. Euh, ce que j'ai fait... Euh, avec l'auteur de, de BD là, que j'ai eu la chance de, de rencontrer, parce que c'est un, un, un éditeur euh, bordelais, Cornelius, pour ceux qui connaissent. Euh, et il, est, il est venu il y a, il y a, il y a trois semaines euh, présenter l'œuvre. Euh, voilà. J'avais été en contact avec lui par mail, justement, pour lui, demander, euh, pour lui poser des questions sur des, des, petits, des petits points que j'avais du mal à, euh, sur lesquels j'avais un doute, en tout cas. Voilà, une fois ce, ce premier, tout ça, ça va prendre, on va dire, trois, trois quarts du temps de, de la traduction du bouquin, euh, c'est le plus long, hein. c'est un gros défrichage, on va dire, bien sûr, faut le faire le, le plus fignolé possible, mais derrière, on, on revient dessus, donc la deuxième étape, alors ça, ça propre tout le monde ne le fait pas, je travaille avec un logiciel d'aide à la rédaction euh, qui s'appelle Antidote, qui est... Euh, beaucoup moins cher que les logiciels de sous-titrage, de doublage, ou, euh, euh, voilà, mais qui est très précieux, euh, notamment parce qu'il a un filtre qui va analyser votre texte et qui, moi, m'aide beaucoup, c'est pour la, la traque des répétitions. Parce que pour ceux qui vont se lancer dans la, la version ou les études de traduction, euh, on va vous dire euh, 50 fois par parcours ou par atelier, qu'en français, les, ré les répétitions, c'est pas possible. Alors que les anglais, ça les dérange moins. Donc, c'est la particularité de, de traduire de l'anglais. Euh, et les répétitions, quand on se relit soi-même, que ce soit sur écran ou sur papier, nous, on est un humain, on n'est pas infaillible. Si on est un peu fatigué, si on lit trop vite, les répétitions, au bout d moment, enfin je, je sais que je ne les vois pas beaucoup. Euh, et Antidote, lui, euh, il les voit toutes, sur un certain certaines tranches de, de texte en tout cas. Et si en corrigeant une traduction, une, une répétition, vous introduisez une autre, lui il le voit tout de suite aussi. Donc bon, euh, pour moi c'est une étape assez importante, ça permet de bien, bien de défricher pour, pour l'étape suivante qui est celle de la, la relecture là, vraiment euh, sérieuse sérieuse sur papier. Euh, J'insiste dessus euh, auprès de les, des étudiants que je suis en, au master de, de traduction que j'ai en, en tutorat et avec qui je travaille sur leur projet de traduction longue, donc qui en gros va définir de leur obtention, pas du, du diplôme. Euh, se relire sur papier, ça me paraît primordial. Euh, bon, euh, tant pis pour les arbres, hein, on va dire, mais imprimé par, euh, <rire> pour me donner meilleure conscience, j'imprime deux pages par feuille et recto verso, vous voyez. Donc ça fait quatre, quatre fois moins de papier que... <rire> voilà. Euh, et parce que sur papier on a appris à lire sur papier c'est tout bête hein. mais sur écran on voit rien enfin, personnellement c'est très dur et j'ai pas mal de, de consoeurs de confrères qui, qui partagent mon avis. Et, euh, et pour ceux qui ont essayé, ça se, ça se prouve, mais j'apprêche. Je, <rire> <rire> je vous ai dit que je pense Voilà, je relis sur papier, voilà, c'est très bien. Et euh, je, je, je, je, comme toutes les maladresses, je, bien sûr, je fignole pour que ce soit très, très bien écrit, très, très joli à lire et agréable pour les lecteurs. Ensuite, ça part chez l'éditeur, euh, qui lui prépare le texte, le corrige, ça me revient. <rire> Si j'ai bien travaillé, il n'y a pas trop de corrections. Euh, voilà, il y a plusieurs étapes et quand tout ça est fini, je perçois euh, le reste de la paye. Et le petit bonus, c'est qu'on a le bouquin qui arrive à la maison en avant-première. Euh, parce que ma carrière scientifique s'est arrêtée en première S, à la suite de laquelle euh, j'ai fait un bac littéraire. À ah, bas ben des charges, euh, maths philo hein, quand même, euh, Et donc après, elle ben, essayait anglais. Hein. Alors, euh, et est, voilà, au cours de cette licence, à, à l'époque, euh, ça s'appelait Doug, c'était la deuxième année, on faisait de, de, de la version, euh, c'est l'équivalent de deuxième année, et en, en version, ben, voilà, on apprend à traduire des textes, euh, et puis, euh, bon, c est, c est, je me suis rendu compte que l'exercice me, me plaisait. Euh, effectivement, j'ai découvert la littérature essentiellement enfin, américaine, mais aussi britannique. Alors je parle qu'une langue, mais en anglais. Euh, bon, on va dire que ça compte comme une autre langue. Euh, ou l'Écossais, ou l'Australien, on peut être spécialisé. Euh, ce n'est pas toujours évident. Euh, voilà, donc découverte d'auteurs comme euh, Paul Oster, James Elroy, John, John Shiver, pour les anglicistes ici peut-être connaissent. Euh, ce qui a été déterminant euh, aussi, euh, c'est une rencontre euh, un petit peu comme ici, où était intervenu, euh, alors une, vraiment pour le coup, une grande pointure de la traduction qui était Freddy Michatsky, qui malheureusement euh, est mort l'année dernière, mais qui était le traducteur de, de James Elroy. Euh, pour ceux qui connaissent James elroy euh, le traduire, je peux vous assurer que c'est coton. Euh, donc voilà. Et puis c'est un personnage, euh, j'avais l'impression de voir Mick Jagger, mais en, en traducteur. C'était euh, une, une chouette rencontre, et, euh, voilà, qui m'a confirmé dans, dans mon désir de devenir traducteur. Euh, au terme de, de la licence, j'ai fait un Master Pro 2 aussi, comme... Comme ce qu'on vous propose ici, euh, voilà, où on rencontre des. Alors c'est professionnalisant. Vous avez des, des professeurs d'université qui vous font lire de la littérature anglaise, euh, britannique. Euh. Vous faites beaucoup de traductions évidemment de, dans tous les genres, mais pas que littéraires. Ça peut être justement pragmatique euh, sur des témoignages, des biographies euh, ou des textes plus, un petit peu plus techniques. Euh, voilà et puis euh, des intervenants professionnels qui ne sont pas forcément universitaires. Euh, voilà, Comme moi, je peux intervenir sur des ateliers sur un type de texte particulier et comme je disais tout à l'heure, euh, l'accompagnement des de, de deux étudiants, qui sont souvent des étudiantes, euh, dans leur projet de traduction longue. Euh, comment on arrive dans la traduction littéraire Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, pour le démarchage, il euh, n'y a pas vraiment, on pas comme médecin, ou comme, il, comme pour l'interprétariat ou le sous-titrage, vous pouvez entrer dans l'édition euh, avec à peu près n'importe quel diplôme, tant que vous maîtrisez euh, une, langue, une langue source minimum, vous pouvez en maîtriser cinq, c'est toujours mieux. Surtout la maîtrise du français, bien sûr, et euh, le petit plus, ça va être la sensibilité littéraire une forte culture littéraire euh, et puis aimer travailler la langue. Quoi. Euh, les contraintes ne sont pas toutes les mêmes qu'en interprétariat. Euh, L'interprétariat, il faut être très précis, euh, très rapide pour simplifier. Euh, en littéraire, on a le droit de triturer une phrase euh, ou un paragraphe pendant trois heures. Euh, ça, ça peut arriver. Euh, le, le but, là, euh, en fait, on n'est même plus dans la traduction, on est dans la production d'un texte français pour un lecteur français, qui, comme pour le sous-titrage ou le doublage, doit oublier. Euh, alors, on peut garder des petits éléments euh, qu'on appelle euh, euh, les, les, les, la couleur locale, <rire> hein, parce que bon, si on lit un texte irlandais, on a envie de savoir ce qui se passe en Irlande, mais au niveau du, du français, on ne doit pas sentir la traduction. C'est un, un français parfait, donc on évite les anglicismes, les calques, tout ça. Bon, C'est une technique, on, vous l'apprendrez dans, dans ces formations-là. Vous pouvez très bien euh, préparer les hits et effectivement envoyer euh, des marchés chez des éditeurs, il n'y a, a aucun problème. Dans l'autre sens, ce sera plus compliqué. Euh... Comme je dis tout à l'heure, euh, vous pouvez démarcher euh, les éditeurs en leur proposant des textes, en proposant des textes, vous pouvez aussi euh, faire un, une formation professionnalisante et solliciter un stage. Euh, un stage d'édition, euh, c'est plus intéressant de voir l'envers du décor et de savoir ce qu'on attend du traducteur mais aussi de l'auteur. Hein. Finalement, en ce moment, pendant mon stage, j'ai corrigé euh, euh, au bout d'un moment des textes d'auteurs français en fait, qui écrivent directement en français, et c'est le, le même travail finalement sur euh, la fluidité de la langue, les répétitions, les, les incohérences. Pour traduire, parfois, euh, sur le premier jet, comme je disais tout à l'heure, euh, on n'a pas les mêmes exigences en France qu'en états unis par exemple, et dans certains domaines de littérature de genre, le traducteur va faire le boulot, en gros, de l'éditeur américain. Donc vous allez corriger des cohérences, euh, des redites, euh, des incohérences, des redites, etc. Des choses qui sont passées, qui sont énormes et vous, vous dites « mais comment ça a été publié comme ça ?» C'est de l'envoi de CV, de motivation classique, alors ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui est possible de faire en édition, qui est plus difficile en sous-titrage, c'est que si vous êtes lectrice ou lecteur d'un domaine particulier, d'une langue particulière, vous pouvez être prescripteur. Euh, C'est-à-dire euh, un titre qui vous a beaucoup plus euh, Il n'est pas publié en français. Vous pensez qu'il devrait l'être euh, Vous pouvez le proposer à un éditeur avec un petit un petit extrait traduit. Euh, qui, ça sera beaucoup plus efficace euh, qu'un simple CV. Les euh, éditeurs en reçoivent à peu près euh, 50 par semaine. Euh, ça, c'est une possibilité de, dans l'édition qui est bien. Et euh, pour remettre le pied à l'étrier, euh, j'imagine que c'est pareil pour tous les domaines, ce sont les, les, les stages. Euh, le Master de, de traduction littéraire de, de Bordeaux euh, inclut un stage obligatoire en, en fin d'année. En fin euh, et là c'est à vous de trouver un, un stage dans une maison d'édition qui serait susceptible, euh, au terme de ce stage, de vous donner votre chance. Euh, on en reviendra plus tard dans mon parcours. C'est comme ça que, que j'ai fait.